Oui bonjour, vous m'avez demandé ce texte, cette sorte de boule là, qui était posée sur mon bureau là à côté de, du laptop et de la musique, et bien, ça touche l'enceinte de, de, du centre système, surtout sur des basses, et en fait c'est l'extension de, de du MP3 player.